Bonsoir, ici le FC Rage Ce son a été fait par 5 sauvages Sachez qu'on vous aime Cependant dans ce son, ça va flame Et toi là, le jungle qui rage J'ai un truc à dire Ça demande l'aide dans le jungle Mais ça c'est pas fermé, ça gueule. Et Donc a cladé, ça le Mais toujours le premier abandonné Waouh, ok, allez, mais c'est quoi Mais c'est le Gold, gold, gold, gold, gold Qu'a été visé Mais ça finit seulement en TFT Sa joie décimée, sa galère à farmer Autre oh, qu'un jour, elle saura le quitter Euh Tif, c'est pas parce que tu fais la taille d'un enfant que j'ai pas le droit de te clasher MF tu l'as joué, mais qu'un clip tu n'as formé Ça rage en botlane et mais ça fait que de crever Gala la outil, ça m'étonnerait Putain mais ça me casse les couilles là Ok yes now, maintenant c'est fini de rigoler Tu sais jouer que chess mais tu fais quitter sur ultimes T'es jamais regroupé La vérité Ouais, ouais Ça migle sur la top lane, Mais ça sait pas joué Kale, s'il te plaît, joue plus bas pour moi Aline, c'est quand même si t'existais pas Non mais les gars, fallait pas fight là Eh, hein. hey, Itzuki, okay. au lieu de gueuler Écoute ces vérités oh, rien a tu as joué Une boule en plus tu voudrais bras, tu devrais piquer Maîtriser les boulettes conner Allez, vas-y, lâche pas de dégâts Bon, Dave, on en a marre que tout le monde te suce Alors maintenant, on va te recadrer